Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je me nomme Ayeno Jessica Valencia, je suis membre de Gospel Family et responsable de la rubrique fauteuil blanc. Je suis de l'église catholique, je suis connu. Merci et Bonsoir à tous.